Il y a trois ans, une équipe de personnes partageant les mêmes valeurs a eu une idée. Créer leur propre monde numérique qui ouvrirait l'accès à des possibilités infinies pour tous. C'était un moment historique. Celui de la création de l'entreprise IT internationale, DJU. Aujourd'hui, DJU est un écosystème qui crée des développements de pointe dans le domaine de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire de l'homme le premier bénéficiaire de la technologie moderne. Aujourd'hui, DigiU, c'est 184 pays dans le monde, 133 000 partenaires et 12 langues. Des solutions technologiques très avant-gardistes proposées par nos spécialistes. Elles deviennent ensuite la base de la création de notre monde numérique. De nombreux prix remportés par le laboratoire blockchain de DigiU lors de hackathons internationaux et des participations à des événements de grande envergure. Le projet DigiWells qui génère des bénéfices mensuels pour ses investisseurs et rencontre le succès depuis deux ans. En 2021, nous avons reçu un brevet pour le développement de la technologie Digi Voice. Nous développons activement notre propre fonds de capital risque en concluant des partenariats avec de grandes entreprises internationales et en offrant un soutien aux jeunes entreprises prometteuses. Nous avons déjà défini la stratégie de développement du fonds de capital risque pour les années à venir. Grâce au lancement du protocole de données Crowdchain Awa, nous avons établi des partenariats avec les principales blockchains, entreprises et fonds. BR Capitals, G1 Ventures, NIRF Foundation, METIS, Algorand, Polygon, Aurora, XDAO et d'autres leaders du marché. Le produit défi révolutionnaire et la première licorne potentielle de l'écosystème Awa a été lancé sur le MyNet technique. Nos déplacements à l'international ont entraîné une augmentation considérable du nombre de partenaires. En 2022, DGU a organisé un roadshow et s'est rendu dans les pays comptant les partenaires les plus actifs, l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde. Les investisseurs dans l'écosystème DGU ont déjà reçu 4 fois des dividendes. Nous les versons régulièrement, deux fois par an. Nous avons créé la plateforme DGU Education, qui vous permet d'acquérir les connaissances les plus pertinentes au 21e siècle. Et ça, ce n'est que le début. DGU atteint toujours les buts fixés. Et fait un nouveau tour de piste en ce moment même. Mais surtout, nous nous rapprochons toujours plus de la création de notre propre réalité numérique, le méta-univers de DigiU. Dans ce monde, chacun aura accès à la meilleure éducation, à la possibilité d'acquérir des connaissances de pointe auprès d'experts reconnus, de travailler dans des entreprises internationales, de communiquer avec n'importe qui sans barrière linguistique, et de voyager partout dans le monde. Tout cela est rendu possible par notre équipe de professionnels ainsi que nos partenaires. Nous remercions tous ceux qui partagent nos aspirations depuis trois ans et qui aident chaque jour l'écosystème DJU à se renforcer chaque année. Créer un nouveau monde avec DJU.